Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un vernis pailleté. Alors là, tout simplement, puisque j'ai... En fait, c'est un vernis magnétique. Euh, voilà, c'est parce que je veux avoir le même effet que sur ces ongles. Et j'ai pas trouvé en semi-permanent euh, vraiment ce que je voulais. Donc j'utilise celui-là. Je vais l'appliquer déjà sur mon petit doigt. Là, on pourrait faire un effet œil de chat aussi, mais ce n'est pas ce que je voulais dans cette pose, donc je l'utilise telle Donc, Je pose toujours bien mon vernis, j'avance doucement et je viens le tirer. Donc là, il faut quand même le faire assez rapidement puisque c'est du vernis et pas du vernis semi-permanent. Voilà, j'ai pas repassé de trop parce que le vernis sèche quand même assez rapidement. Donc je vais faire pareil sur l'index. Mais par contre j'ai le film de dispersion, donc je vais l'enlever. Et pour que le vernis sèche plus rapidement, alors là, petite astuce, je dépolis la surface. Et vous allez voir que finalement, les, euh, le fait que, que ce soit dépoli, ça va permettre vraiment d'avoir un vernis qui sèche beaucoup plus rapidement. Donc ça, même sur vos ongles naturels, hein, si vous voulez faire une pose de vernis... Euh, si vous dépolissez votre ongle, vous allez voir que votre ongle va sécher deux fois plus vite. Voilà, donc là je le pose à plat, ce sera plus facile pour moi. Normalement un vernis s'applique en trois coups, on fait d'abord le centre, un côté, puis l'autre côté, idéalement. Et voilà, on va déjà laisser sécher ces deux là. Donc on les touche plus pendant pendant qu'on euh, qu'on va travailler sur les autres. Alors sur euh, celui-là donc je vais le faire en noir comme celui-là et les deux autres je vais faire donc euh, comme cela l'effet un petit peu graphique que j'ai fait sur cela. Je fais pas euh, la même chose sur les doigts voilà, tout simplement pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Le fait de faire des différences sur chaque doigt va beaucoup plus interpeller aussi vos clientes. Donc euh, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. Alors, pour avoir cette couleur-là en particulier, j'avais pas exactement la bonne couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé du bleu et du gris. Et donc du coup, j'ai obtenu la couleur que je voulais. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'applique une première couche de bleu, je vais catalyser et ensuite je vais appliquer une seconde couche de gris. Ça permettra en fait en mettant une couche assez fine de gris de faire ressortir un tout petit peu le bleu et d'avoir le gris bleuté que je souhaite. Après on aurait très bien pu aussi mélanger les deux couleurs, mais pour ça le mieux c'est d'avoir un petit pot. Et puis donc, euh, voilà, j'avais pas forcément envie de m'embêter, donc j'ai fait comme ça. De toute façon, je comptais mettre deux couches de vernis semi-permanent. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Donc première couche, ensuite, je fais le pouce. Si vous n'arrivez pas à travailler très vite, je vous conseille de catalyser déjà euh, pendant au moins 10 secondes le premier pour éviter qu'il coule, avant de faire euh, le second. Et même j'ai une petite astuce que je fais souvent, c'est que je mets le premier sous la lampe et je travaille le deuxième par-dessus. Donc comme ça, ça me permet de faire sécher le premier tout en travaillant sur le deuxième. Alors si vous travaillez sur un doigt, puis juste celui d'à côté, ça fait un petit peu de la contorsion des doigts, donc c'est pas forcément très agréable. Mais là, il n'y a pas de souci, hein, quand on travaille sur le pouce, c'est tout à fait possible. Voilà, Je laisse 60 secondes cette fois-ci, et on va pouvoir appliquer le noir. Donc là, comme je vous disais, c'est possible mais plus compliqué. Mais je vais le faire quand même pour vous montrer que c'est possible. Voilà, donc ce noir, j'aime beaucoup parce qu'il est très très riche. Il est vraiment très très très pigmenté. Donc là, une couche suffit largement. Moi j'aime bien en mettre deux quand même pour être sûr, mais une couche c'est vraiment déjà très très noir. Voilà, sur moi j'aime bien gagner du temps, donc j'aime bien faire comme ça. Voilà, là, j'ai débordé un tout, tout petit peu. Je repasserai ensuite, euh, donc, une deuxième couche pour corriger un petit peu les contours. Voilà, donc là, pas le choix. On laisse catalyser, donc, normalement, une minute suffit, mais j'aime bien laisser catalyser plus longtemps. J'aime bien même laisser catalyser deux minutes, comme ça, au moins, je suis sûre que ce soit bien sec. Souvent, on a des problèmes de décollement qui viennent du fait qu'on laisse pas sécher assez longtemps. Et on se dit on a une lampe LED, alors du coup, on peut laisser sécher les gels moins longtemps. Euh, si c'est des gels UV, du coup, euh, non, <rire> puisque euh, faudra quand même le laisser sécher au moins 3 minutes. Là, c'est des gels LED, mais j'aime bien quand même le laisser sécher assez longtemps. Entre temps le vernis aura à peu près séché aussi et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer quelques pigments par dessus pour renforcer l'effet de brillance. Voilà, mes ongles ont catalysé du moins cela pendant 2 minutes, donc je vais rajouter une seconde couche en gris. Là, vous allez voir que tout de suite, c'est plus gris, mais avec une légère teinte bleutée en fond. Donc là ça coule toujours un tout petit peu puisque je le fais de ma main gauche et je catalyse tout de suite je vais faire pareil sur le pouce et donc une fois que j'aurai fini le pouce je continuerai donc le noir sur l'autre doigt. Donc là je mélange bien mon vernis semi-permanent aussi tout simplement puisque les pigments ont tendance à aller vers le fond. Donc si vous voyez que votre euh, votre couleur n'est plus très très pigmentée, ça se peut que justement ils soient tous au fond. Donc euh, secouez bien vos semi-permanents avant de les utiliser. Et voilà, je vais le catalyser et hop, je vais ressortir celui-là. Voilà, donc là, j'étais pas allé assez loin au niveau du côté. Donc là, je l'ai refait. Je vais bien repasser dessus. Et de l'autre côté, et bien sûr, <rire> voilà, j'en ai mis partout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis le noir dedans aïe aïe aïe ça a touché un tout petit peu sur le côté donc je vais en remettre un petit peu De toute façon, ce qui va se passer c'est que je vais donc faire des, des formes par-dessus. Donc si c'est pas euh, parfait au niveau de, de la base, c'est pas tellement grave. Là c'est quand on veut gagner du temps, des fois on en perd. Voilà, je vais appliquer de nouveau un petit peu de gris. Voilà, donc ça camoufle plutôt bien. On va à nouveau le laisser catalyser. Alors, je ne vais plus refaire la même erreur avec le pouce. Je vais attendre un petit peu. Et ensuite, donc, je vais venir appliquer mes pigments donc, sur les autres doigts. Donc sur mon petit doigt et sur l'index. Donc l'auriculaire et l'index. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo. Hein, J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez. Et puis de vous abonner à la chaîne surtout hein, pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez également la partager sur Facebook, sur, euh, sur ce que vous voulez, sur tous les réseaux sociaux pour me soutenir. Donc ça me fera toujours très très plaisir de voir que vous partagez mes vidéos. Et euh, voilà, si vous aimez ce que je fais, donc... Euh, ça m'encouragera à vous en faire bien d'autres. Donc là je vais... Ça a déjà bien, bien catalysé, pas à 100%, mais de toute façon on va le remettre en dessous. Ce que je vais faire c'est déjà utiliser les pigments. Donc pour cela j'utilise une petite éponge. je vais venir les mettre, les déposer je ne vais pas en mettre de trop Voilà, c'est juste pour, euh, pour donner un effet un tout petit peu plus pailleté vous voyez c'est un tout petit peu plus brillant du coup que sur le petit Ça donne un petit effet de brillance donc j'enlève le surplus je vais faire pareil sur l'autre Donc si ça prend pas, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Hein. Donc il faut quand même en mettre suffisamment. Une fois, j'enlève le surplus. Alors par contre, ça a tendance à énormément voler. Ce qui fait que ça vole à côté. Donc surtout, n'oubliez pas, si vous voulez quelque chose de, de bien net au niveau du noir, de bien enlever le film de dispersion pour pas qu'il en reste. pas qu'ensuite on se retrouve avec, euh, avec un noir plein de pigments. Donc, utilisez pas mal de cleaner hein, pour bien l'enlever. Tant qu'il y en a, on passe le cleaner. Alors, ça va surtout être flagrant dans le noir. On peut éventuellement aussi, dans l'autre, il y en a deux, trois. On va passer un petit coup de cleaner. Et, euh, ouais. Au niveau du pouce du coup aussi bon ça avait quand même bien séché donc ça va voilà on enlève les petits pigments on va pouvoir finalement appliquer la finition maintenant sur euh, donc les deux gris et on va pouvoir euh, donc appliquer les strass et faire les petites euh, décos sur les autres je vais déjà mettre la finition, donc c'est toujours le base et finition hein, que j'utilise à chaque fois. Euh, par contre là je vais faire une finition mat sur cela et sur cela, donc il faudra pas que j'oublie. Donc je vais mettre euh, le brillant sur cela. Par contre le petit me semble un petit peu mat encore, je vais juste appliquer quelques pigments en plus. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je l'applique rapidement sur les deux doigts. Et ensuite, je vais venir nettoyer ma brosse pour ne pas mettre des pigments plein mon bas définition, parce que c'est ce pas du tout ce que je veux. Voilà. Je l'applique, je laisse toujours la main un petit peu vers le bas pour éviter que ça coule dans les, dans les cuticules. Puis je vais faire catalyser rapidement. Et là, je vais prendre donc mon petit coton et je vais bien nettoyer. Mon pinceau et on le referme. Voilà, donc je vais venir coller maintenant mes petits strass. Alors pour cela, j'utilise encore une fois le base et finition, mais on pourrait très très bien aussi utiliser un autre euh, un autre gel un plus plus épais, comme le, le gel de construction par exemple. Donc je vais juste en appliquer sur la zone où je vais appliquer mes strass. Je vais venir les prendre avec mon pinceau de détail. Donc pour cela, je prends un tout petit peu de matière. Et je vais appliquer donc mes strass à l'endroit où je le désire. Donc ça marche vraiment bien pour les saisir, là je vais les mettre en place, donc bien les centrer. Donc sur moi j'utilise mes doigts bien sûr, sur une cliente j'utilise un petit bâtonnet. On va venir voir s'ils sont bien centrés, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le cas. Donc on essaye d'être bien aligné avec la pointe. Ça m'a l'air d'être mieux. Je vais peut-être aller un petit peu trop loin. On va les laisser comme ça, on va catalyser encore une fois. Alors là, il n'y a pas besoin de catalyser très très longtemps et on va tout de suite appliquer la finition mat. Donc là, je l'ai juste 30 secondes. La finition mat, on va bien l'appliquer donc en contour. Donc on va pousser, mais surtout, jamais aller sur les strass. Jamais A pas besoin de mettre trop de matière au niveau de la, de la finition mat, tout simplement parce qu'elle est, elle est mat, euh, même si on n'en met pas beaucoup. Donc là, j'enlève vraiment le surplus. Surtout ne passez pas sur les strass, sinon il serait mat. Ah, C'est pas du tout le, le but. Et une fois que c'est bon, on va le catalyser. Ensuite, on va venir dessiner donc euh, nos lignes au niveau donc euh, des gris. Voilà. Alors tout simplement, je vais utiliser un pinceau long de Nail Art et je vais utiliser mon vernis semi permanent noir, tout simplement. On pourrait utiliser un gel paint aussi ou un, un gel de couleur, ça fonctionne aussi. Tout ce qu'il faut, voilà, il faut juste faire attention à une chose, c'est que si on veut faire des traits vraiment très très fins, il faut avoir très peu de matière. Et donc euh, voilà, on va utiliser très très peu de matière pour tracer nos lignes. Voilà, donc je laisse toujours ma main catalysée. Pendant ce temps, je vais faire le pouce. Alors j'ai pris un tout petit peu de matière sur mon pinceau, vraiment pas beaucoup, et je vais venir tracer des lignes. Alors là, de la main gauche, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Bon, on essaye, hein, on fait comme on peut. Bah, donc le but c'est vraiment d'avoir quelque chose euh, qui est assez euh, régulier sans être vraiment régulier finalement. Alors, on essaye de, de faire des lignes un petit peu qui partent dans tous les sens. Alors si on s'arrête comme là en plein milieu, on va devoir donc, repartir un peu plus haut. On ne repart jamais finalement de l'endroit où on s'est arrêté. Et bien la base aussi. Alors je peux venir faire aussi des traits plus larges, moins larges. Donc là, je vais simplement prendre un petit peu plus de matière. Donc par exemple, si celui-là, on voudrait l'avoir un petit peu plus large, on va juste tracer une deuxième ligne à côté. Donc si vous vous loupez sur une ligne, c'est pas grave, vous pouvez en faire une. Ça peut être votre ligne plus large. Alors forcément hein, sur la main gauche ce sera pas aussi bien, enfin sur la main droite de la main gauche ce ne sera pas aussi bien fait que sur l'autre main. Mais bon je vais tenter de faire quand même quelque chose qui soit pas trop moche non plus. Donc là vu que je suis dans les traits plus épais je vais faire le deuxième. Voilà, voilà j'ai pris un petit peu trop de matière. Là, finalement, si on n'en a pas beaucoup, ça fonctionne presque mieux. J'ai mon pinceau qui a failli tomber. Voilà, comment vous dire, je ne suis pas du tout satisfaite du résultat, mais bon, de la main gauche, c'est très très compliqué. Finalement, ce qui est encore plus compliqué que de faire les traits, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va être cohérent au niveau des, des formes. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment pas évident. Voilà, donc je pense que je vais, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être encore continuer cette ligne-là. Donc on reprend toujours si certaines lignes ne sont pas bien nettes. C'est toujours d'avoir la même épaisseur au début et à la fin de la ligne. On fait bien attention à bien faire donc euh, dans les angles ça c'est des petits détails mais ça fera quand même la différence euh, sur la pose finalement je sais pas si vous faites de la peinture ou si vous vous y connaissez un petit peu mais c'est la différence entre les peintres qui peignent l'extérieur le, du cadre et euh, ceux qui peignent juste à l'intérieur voilà c'est un petit peu pareil nous on peint l'extérieur du cadre enfin du, du moins moi et mes élèves on essaye toujours d'aller vers, euh, vers le travail le plus précis le plus méticuleux possible quitte à prendre un peu plus de temps Donc, Voilà, si vous mettez encore du temps il n'y a pas de souci dans la formation vous avez le temps qu'il vous faut et après on travaillera bien sûr sur la rapidité dans un deuxième temps. Donc voilà mon ongle, je vous montre à peu près par rapport à l'autre ce que ça donne. On va le catalyser comme ça, ensuite on va mettre la finition mat. Pour avoir cet effet là, alors là j'ai un petit peu des, des pigments dessus, mais voilà l'effet le, que ça donnera. Je vais faire pareil sur euh, sur l'autre, finalement là il n'y a vraiment pas de difficulté, euh, voilà on met juste la finition mat et ce sera fini. Donc j'ai pas besoin forcément de vous filmer la fin de la pose, je vous mettrai le résultat final. Et puis j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose, j'espère que, que voilà, vous aurez envie de continuer à me suivre, de partager mon travail et puis je vous dis à très très vite et merci infiniment de, de regarder mes vidéos, de me suivre, de me faire confiance dans les formations et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.